On s'est dit on va organiser un marathon créatif, un moment concentré, ouvert à tout le monde pour réfléchir à proposer des solutions euh, et des moyens d'action pour lutter contre le changement climatique, améliorer la biodiversité, etc. etc. Et pour ça, en fait, on a organisé une caravane des beaux jours où on a sillonné huit communes du pays Cob pour aller à la rencontre des habitants, collecter des initiatives qui existent déjà et puis collecter des idées aussi pour le transiton. Et ça permettait de faire connaître le transiton et les gens se sont inscrits. Et résultat, on a aujourd'hui 30, 40 personnes réunies ici, aux apprentis d'Auteuil, qui se secouent le cerveau, se prennent la tête au sens noble du terme pour inventer des choses qui soient utiles. Nous, on est, on est arrivé avec un projet existant et bah, ça avance bien, on est très content euh, des échanges et du, du travail effectué. Je trouve moi personnellement très intéressant, c'est ben, euh, des gens d'horizons différents qui se regroupent euh, voilà et ça fait de l'intelligence collective qui fait avancer le Schmilbri. D'y avoir du beau boulot de fait, une belle, une, un bel esprit de groupe. Euh, y a, y a, on n'a pas eu de problème, on n'a pas eu de bagarre, donc c'est que tout va bien. On est en petit comité pour cette première édition et c'est chouette parce que ça permet vraiment de rencontrer tout le monde et, et aussi de naviguer entre les différents projets. Déjà il y a de la participation, il y a plein d'idées et puis surtout il y a beaucoup de convivialité et de rencontres. Donc il faut qu'il y ait une suite vraiment à ce, à ce transiton qui, qui a commencé avec des, des personnes qui sont motivées par les, les idées de transition. Et, et, et voilà, il y a tout à mettre en place, à concrétiser ces idées et les projets qui ont été travaillés ici. Ah, J'espère que l'établissement aura été source d'inspiration et de production. Je souligne cette dynamique et que je, que je félicite vraiment les organisateurs et tous ceux qui ont participé à cet événement.